GEMIL est une réunion de citoyens euh, intéressés à la vie publique et qui ont l'occasion, en dehors des élections, de s'exprimer sur différents sujets de société. Normalement, on, la seule chose qu'on fait, c'est voter, mais on ne sait pas pourquoi ou pour qui euh, vraiment quand on, quand on vote. Maintenant, on a, on a de la chance pour dire ce qu'on pense et ce qu'on veut vraiment. C'est une très belle chose de pouvoir le faire comme ça. Ce n'est pas toujours les ministres qui doivent tout nous dire, et tous les politiciens en général. Pour une fois, on a la parole aussi, donc tout va bien. Moi, je suis fonctionnaire et je suis maman de cinq enfants. Ouais. Normalement, je ne suis pas très politique. Je, bah, je n'ai pas beaucoup de temps pour y réfléchir et ça ne m'intéresse pas tellement pour y réfléchir pendant mes journées. mais. Euh, pour participer aussi, j'étais très, très intéressée pour le faire parce que c'est quand même une expérience très belle. Et puis c'est très intéressant d'essayer de se mettre d'accord avec toute une tablée. Et au début on a tous des petits accros différents et puis pour finir on se met d'accord. Ça va très bien. Ça m'a permis de, de me trouver en contact avec des personnes d'autres milieux, d'un autre âge, d'une un, autre activité professionnelle et de voir comment on peut, de manière démocratique, euh, exprimer des points de vue différents, euh, s'exprimer à tour de rôle, sans la voix, c'est très enrichissant. Je trouve que c'est vraiment une superbe expérience parce qu'on a pu discuter de tout, voire de l'immigration, parce qu'on avait peur, être sans tabou, mais dans le respect. Et je pense qu'on ne doit pas avoir peur. Être belge, c'est aussi considérer cette diversité de propos, de gens, et, euh, et essayer peut-être aller un peu plus loin que nos hommes politiques. Ça ne va peut-être pas changer le monde, mais ça va quand même avoir des ouvertures, ne fût-ce que pour tous les gens qui sont venus, tous ceux qui y ont participé, et espérons pour les politiciens ça leur ouvre un petit bout de, de l'œil. Hein.